ג'וד מorgen, אלייה דניאל ישוע. אע"ג, היום הלך לnishmat'avor בן יצחק בן פנדי דביד ועמד פורתו חיתנה ד vara batester ו'אלLEGRORIA batsol ben sousan lebet vanish. אם אתם רוצים לשלוח את ה-הודעה לשלוח את ה-הודעה, אז אתם יכולים לשלוח את ה-הודעה. אם אתם רוצים לשלוח את ה-הודעה, אז אתם יכולים לשלוח את ה-הודעה. אם אתם רוצים לשלוח את ה-הודעה, אז אתם יכולים לשלוח את ה-הודעה ochal, shvoua, ochal, ve achal, et no chayav et achat. On avait déjà commencé à comparer les nedarim et les hautes. Un neder, ça implique que je prends sur moi de. Je m'interdis une chose en général. On va avoir un cas de neder un peu particulier, mais ce sera le même principe. Donc je m'interdis une chose. Et j'vouah, c'est plutôt en rapport à l'action. Je prend sur moi de faire une chose ou de ne pas faire. Vous voyez C'est une phrase connue qu'on dit fréquemment, qu'on étudie. Les neder, on interdit l'objet, le khefet. Neder, c'est interdit de isur chèvza". Et la joie, c'est isur gavra. J'en sur moi une action. D'accord Comme on avait déjà commencé à évoquer plusieurs différences sur la manière de prononcer un neder et la manière de prononcer une joie. Maintenant, la Mishnah va comparer sur un autre plan que euh, la, la force d'Elderim par rapport à la force de, de la Jvoua, du serment, en nous disant que « Yesh Neder, Betor Neder », ça existe de prononcer un « neder » dans un « neder », alors que « a Betor Jvoua ». Il n'y aura pas de serment sur un autre serment. Ça veut dire quoi Eh bien, on a quatre traduire directement, vous allez voir. Sauf qu'on va prendre un cas de « neder » un peu particulier, on va parler d'un cas de « neder » de « nazir ». Mais C'est le même principe. « Amar » Areni nazir mochal Je serai nazir si je mange. Areni nazir Je serai nazir sur moi si je mange. Et ensuite, et il a mangé. Chayav Alkohol Achat Il devra accomplir chacun de ses deux vœux de nazir. Là, on parle du nazir, c'est encore une forme de vœu particulière. C'est que je prends sur moi que je peux décider de devenir un nazir. Quelqu'un qui dit je deviens nazir, c'est pendant 30 jours, ça l'implique. Il peut prendre une durée plus longue si veut, jamais moins que ça. Mais il peut prendre une néziroute plus longue, de 2 ans, de 3 ans, de 50 ans, s'il veut. Et dans ce cas-là, au bout de 50 ans, il, il complétera sa néziroute. Ça implique de quoi être nazir Ça implique que pendant qu'il est lui-même nazir, il ne peut plus se couper les cheveux. Il ne peut pas devenir impur pour les morts. Et il n'a pas le droit de boire de vin. Et tout ce qui va de soi. Quand il finit sa néziroute, alors... Une fois qu'il finit sa Nézirout, il devra apporter un décor banote de Nézirout. Ok S'il prend, entre parenthèses, s'il prend une Nézirouth de 20 ans, et qu'après 19 ans et 7 mois, il devient impur pour un mort, il devra tout commencer depuis le début, il est reparti pour 20 ans. Pour le moment, on reste dans notre Mishnah. Notre but est de nous enseigner que sache qu'il y a, tu peux prendre un vœu sur toi, même si tu es déjà engagé par un vœu, et dans ce cas, là tu accompliras les deux vœux. Soit. J'étais déjà nazir, et je décide de, de devenir nazir. Alors que je suis déjà nazir, et ben je, je suis imposé de faire deux naziroutes. Soit, je finis la première naziroute, j'emmène le Corban, et après, je dois prendre sur moi de faire une deuxième naziroute, parce que j'ai pris sur moi deux naziroutes. Plus précisément, la Michelin elle me dit, elle me présente sur deux manières, me, je me suis promis que si jamais, imaginez, j'ai arrêté de fumer ces derniers temps, et je me dis, si jamais je fume aujourd'hui, je prends sur moi de devenir un nazir. Et dix minutes après, je repense de nouveau, je me dis, oh là là, si je fume aujourd'hui, je, je prends sur moi un vœu de route et après je craque, j'allume ma cigarette, et ben je devrais être deux fois Nazir, parce que j'ai prononcé deux fois le vœu de Nesirut, d'accord Alors que si je le fais la même chose en jurant, je dis, si jamais je jure, euh, je, je jure que si je vais fumer ma cigarette aujourd'hui, je, je m'interdis de manger. Des complexes. Et après, je rejure de nouveau. Je dis si jamais je vais fumer une cigarette, je jure que je ne mangerai pas de complexe. Aujourd'hui. Et finalement, je craque et je fume ma cigarette. Alors, je, je serai imposé. Je n'aurai pas le droit de transgresser, de manger des complexes. Mais que à cause d'un seul serment que j'ai prononcé et pas à cause de deux. Ça implique quoi Alors, on explique un petit peu mieux d'abord. Je veux d'abord je bien les situer tous les deux. D'accord C'est le deux cas. Je ne sais pas si j'ai traduit toute la mission. En fait, je reprends un petit peu. Amar, Aréné, Nazir et Mohal. et Nazir J'ai dit que je prends sur moi une Naziroute si je deviens, si je mange. Et je prends sur moi une Naziroute si je mange. akhal, Et après, il a mangé. Chalav al-Kholachad vachat. Il devra préserver chacun de ses voeux de Naziroute. Comme on a dit, il finit 30 jours. Il a pensé comme après, il prend sur lui une deuxième Naziroute. Tandis que c'est le dit je, je jure que je ne vais pas manger. Je vois, alors je jure que je ne vais pas manger, s'il veut le faire avec conditions comme c'était le cas précédent par exemple, si jamais je vais fumer une cigarette, alors je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui, et si je vais même fumer une cigarette, je jure que je ne vais pas manger aujourd'hui, et ensuite je vais un khal et qu'il mange, Mais il, il ne transgressera qu'une seule des deux, chevaux c'est-à-dire qu'en fait, quand on transgresse un interdit de euh, je vois, on est pas de mal on est selon, est, selon les jouets. Il y a aussi un cri de Corban ou les Beyorel, si on était un bechouge un peu spécial. On avait pris, pris ça dans le début de ma séquence haute ». Et donc, si jamais il a prononcé comme ça deux jouets sur une même chose, il a imposé de mal que sur un seul. Il faut savoir quand même qu'il y a quand même un interdit double sur ce qu'il a, et même pire que ça. Imaginez, vous savez que c'est possible après qu'une fois qu'on a juré qu'on a juré, on peut voir le khakam, et le khaqam il annule le neder, ou la voir Le et il annule une vois la deuxième elle, elle rentre en... elle, elle, elle s'applique. Il faudra nécessairement annuler toutes les jvouah qu'on a fait. La deuxième, la deuxième, elle compare comme si elle plane dans l'air, parce qu'il y a la première qui est déjà occupée, qui occupe la place d'interdire la chose. Dès que tu supprimes la première, la deuxième tombe dessus. Et donc tu es imposé, tu dois faire deux fois la haute pour annuler la, la, la, la, la jvouah. En tout cas, ce qui m'intéresse, donc, c'est d'expliquer bien que, une fois que tu es interdit par un interdit, du tu ne peux plus gérer sur la même chose, alors que quand tu es interdit par une route, tu peux prendre sur une deuxième autres, et tu accompliras la deuxième autres plus tard. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlaka, tout, ça.